Bonjour, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir comment installer un plugin qui s'appelle WP Rocket. Ce plugin est payant et il permet d'améliorer grandement les fonctionnalités du site et la vitesse d'affichage de celui-ci, en fait. Il faut savoir que pour le référencement, c'est très important la vitesse d'affichage du site. On estime, là on est en 2022, on estime en 2022 que passer 5 secondes de chargement d'une page, on perd 90% de nos visiteurs. On le fait tous, d'accord On navigue sur Internet, sur Google, on tape un, un mot-clé. Il y a plusieurs euh, réponses qui ressortent dans euh, la recherche organique de Google, par exemple. On va cliquer sur 3-4 liens et on regarde s'il y en a un qui met trop de temps à se charger. Bim On ferme la fenêtre. Et ça, côté site, pour Google Analytics, par exemple, ça va nous créer ce qu'on appelle un taux de rebond. C'est-à-dire que les personnes n'ont même pas navigué sur le site. Et pour Google, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'on a tapé un mot-clé dans sa recherche. Lui, il nous propose un site qui, selon lui, répond à notre recherche. Si on charge ce site, et qu'on repart sans avoir navigué à l'intérieur, c'est qu'on a été déçu. Le but de Google, en permanence, c'est de rendre service aux visiteurs des sites, pas aux concepteurs des sites. Google, c'est quasiment 93 ou 94% euh, des visites du monde euh, sur les sites internet et leur intérêt le leader du marché. Du coup, un site qui ne se charge pas vite... Des visiteurs qui repartent, Google n'aime pas. Et c'est pour ça qu'ils ont développé un outil qui s'appelle PageSpeed Insight euh, qu'on peut trouver directement quand on a Google SiteKit. C'est une petite extension, j'ai fait un tuto là-dessus, je vous mets le lien là-haut dans une fiche qui permet de voir la vitesse d'affichage de nos pages. Et du coup, c'est très important d'avoir des pages qui se chargent vite. WP Rocket, honnêtement, il n'y a pas pas de concurrence. Il ya d'autres extensions qui font grosso modo la même chose que lui, il n'a pas de concurrence, c'est pour ça qu'ils se permettent de dire sur leur site qu'ils sont les meilleurs du monde parce que c'est vrai. Quand on regarde les comparatifs, il y a personne qui arrive à 70% ou 80% de leur capacité et du coup bah, c'est un investissement qu'il faut être prêt à faire pour son site. Il coûte environ 45$ dollars, donc ça fait une quarantaine d'euros à tout casser. Souvent au cours de l'année, il y a des petites promos, euh, par exemple là je viens de le prendre, il m'a coûté moins de 40 euros, il m'a coûté 33 euros ou un truc comme ça. Et du coup il va falloir le mettre sur le site et pour ce faire on va voir comment on fait. Donc là je le télécharge, il va venir se mettre dans mes téléchargements et ça c'est mon extension, donc si je fais afficher le dossier, on va voir qu'il est zippé. Je ne vais avoir aucun besoin de le dédiper, mon site le fait très bien tout seul. Donc je vais aller sur mon site. Donc là c'est un tout nouveau site que j'ai, donc j'ai encore WP Admin. Je vais vite changer ça par mesure de sécurité. Pareil, j'ai fait un tuto dessus avec une extension qui s'appelle wps Hide login pour savoir l'importance de changer l'adresse de connexion à son nom de domaine. Et euh, je vous mets la fiche là-haut. Donc si je vais dans mes extensions normalement pour installer une extension il faut faire ajouter ici d'accord et on va naviguer dans les extensions du catalogue wordpress toutes les extensions qu'on va retrouver dans le catalogue euh, sont gratuites ou sont en mode freemium freemium ça veut dire que c'est gratuit et certaines fonctionnalités vont être payantes w, WP Rocket à l'inverse, est une extension complètement payante, donc on ne peut pas la trouver ici. Il faut vraiment aller sur le site WP Rocket, je vous mettrai un lien dans la description. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléverser une extension, puisque je ne peux pas la trouver ici, il faut que j'aille là pour la téléverser, elle est sur mon ordinateur. Allez, c'est celle-ci. Et je l'installe. Je l'active, ça y est, elle est activée. Je pourrais aller voir les réglages ici, sinon je vais dans Réglages et je trouve les réglages de WP Rocket là. Donc je vais aller faire les réglages avec vous. On va voir ce qu'on peut cocher, pas cocher, pourquoi, et voir ce à quoi chacune des fonctionnalités correspond. Donc normalement, le simple fait d'avoir mis WP Rocket, mon site va se charger plus vite, déjà. Alors sur mon site, je n'ai rien d'accord, je viens de le prendre. Donc ce ne serait pas euh, très pertinent d'aller faire là un test sur PHP Insights. Il n'y a aucune donnée sur mon site, il ne saura pas me dire euh, s'il va vite ou pas, mais oui, ça va vite. Donc me voilà sur le tableau de bord de WP Rocket, et là je vois... Le type de licence que j'ai, si je veux aller voir mon compte, je vois un résumé de ce que j'ai sur mon site. Est-ce que je veux partager des données avec WP Rocket Est-ce que je fais les préchargements du cache ou le vider On verra ce que c'est après. Et donc là déjà mon site est déjà plus rapide. Je vais aller voir ce qu'il y a dans les différents onglets sur la gauche. Une des grandes forces de WP Rocket comparé à la concurrence, c'est qu'on va le voir, il est assez facile à configurer. Il fonctionne déjà très bien de base, il y a des options juste à cocher. Il est très facile à configurer comparé à d'autres extensions où on s'y perd facilement. Alors, onglet cache. Alors, qu'est-ce que le cache Quand un visiteur se connecte à mon site, il va se connecter à mon serveur pour aller charger ce qu'il doit se mettre à l'écran. Mon serveur, c'est un espace dans lequel il y a plein de fichiers, du texte, des images, euh, des vidéos, ma base de données en PHP, mais aussi euh, divers codes comme le HTML, le CSS qui sert à le coder, lui donner du style, le PHP, le JavaScript pour euh, faire des scripts ou des animations. Et le navigateur charge tout ça, sélectionne ce dont il a besoin et le met à l'écran. La première personne qui viendrait sur mon site ferait tout ce travail là et ensuite, grâce à l'extension, cela génère un fichier cache, un fichier qui va, ne va reprendre que ce qui est nécessaire pour cette page là et le mettre sur mon serveur. Et les personnes suivantes n'auront qu'à charger les éléments du fichier cache pour cette page là, ce qui sera beaucoup plus léger. Quand on fait du code, on peut avoir des milliers de lignes de code. Et des fois, il y a du code qui, qui annule du code précédent pour certains éléments. Par exemple, si je dis que sur tout mon site, le texte doit être en noir, que sur une page, le texte doit être en vert, j'irai le cibler avec une classe, mais que parmi tout ça, il y a un texte qui doit apparaître en rouge, je pourrais mettre une identité à celui-là. Et donc, le code de l'identité va surpasser celui de la classe qui lui-même surpassait le code du texte normal. Tout ça c'est des infos que mon navigateur va charger et qu'il va barrer à chaque fois. Je vais faire un exemple tout bête. Si là, je fais inspecter. Je vois que pour ce texte là, j'ai du code qui est barré. Et donc là, c'est des lignes de code que mon site charge pour rien. d'accord Que mon navigateur charge pour rien quand je vais sur un site. Et bien là, le fichier cache. Ça va être le résultat de tout ça. Une fois que la personne a chargé le site, c'est ça qui ressort. C'est ce qu'on voit vraiment à l'écran. Alors, est-ce que je veux afficher la barre latérale C'est ça ici. D'accord, ce serait pour aller voir des tutos, de la documentation. Voilà. Ici, cache mobile. Est-ce que je vais activer le cache pour les appareils mobiles Donc, ce que je vous expliquais, ça marche pour les gens sur ordinateur. Est-ce que je veux que les gens qui visitent mon site avec un téléphone avec un smartphone ou une tablette et eh bien charge le fichier cache aussi ou charge tout ce que mon navigateur irait chercher sur le serveur donc oui je peux l'activer créer un fichier cache à part pour les mobiles alors je vais le cocher quel est l'intérêt il se peut que euh, si j'ai Elementor par exemple là c'est le cas on puisse créer ce qu'on appelle du responsive Alors, Responsive normalement, c'est qu'un site doit être responsive, euh, c'est-à-dire qu'il va s'afficher qu'on soit sur une tablette, un smartphone ou un PC. PC ou Mac, un ordinateur. Mais si on prend quelque chose comme Divi ou Elementor, on peut créer des éléments sur notre site qui ne vont s'afficher que si on est sur ordinateur ou que si on est sur mobile. Donc on peut avoir deux fichiers cache différent parce qu'on n'a pas les mêmes choses qui s'affichent sur notre site selon qu'on est en mode smartphone ou qu'on est en mode euh, ordinateur de bureau. Si c'est le cas, est-ce qu'on va créer deux fichiers cache séparés, un pour les pour tout ce qui est mobile, un pour les ordinateurs de bureau Oui. D'autant plus que si jamais on a un bug sur un fichier cache pour une raison ou une autre, et ben au moins ce bug n'est pas sur les deux versions. Qu'est-ce que le cache utilisateur Donc ça, c'est pour les gens qui seraient connectés à mon site, d'accord qui s'identifient, est-ce qu'ils ont un fichier cache perso ben, Ça peut être bien, selon ce qu'on voit sur le site, peut-être qu'on a une fonctionnalité qui fait que les gens qui sont connectés ne voient pas exactement la même chose que ceux qui ne le sont pas. Du coup, on peut faire un fichier cache pour ça. Délai de nettoyage du cache alors là, l'extension est prévue pour créer un nouveau fichier cache toutes les 10 heures. Elle va purger le fichier cache, on appelle ça purger le cache, toutes les 10 heures. Si je suis sur un site, par exemple un site d'info qui est amené à changer très souvent, très souvent, très souvent, se mettre à jour, 10 heures c'est peut-être trop long, je peux mettre beaucoup plus rapide. Par contre, si j'ai un site que je mets à jour beaucoup moins souvent, je peux mettre 10 heures ou plus. C'est à vous de voir en fonction de votre utilisation. Donc je vais enregistrer les modifications et je passe à l'onglet suivant. Alors Je vais dans l'onglet optimisation des fichiers et on part sur le CSS. Est-ce que je veux minifier le CSS Quand on crée du code, il y a plusieurs codes. Quand on crée un site, il y a plusieurs codes qu'on peut utiliser. Le HTML, toujours pareil, je vais venir ici. Le HTML, c'est ça là, ce qu'on voit. Ça, ce sont les balises qu'on voit là, entre, entre les, petits, les petites flèches, ce sont des balises HTML. Bon, on commence là, c'est pour appeler du PHP, mais ça là, c'est une balise HTML, par exemple. C'est comme ça qu'on va euh, donner des fonctionnalités à quelque chose, dire que ça, c'est un lien, ça, c'est un titre, d'accord, ça, c'est du texte. Donc là, la balise A, par exemple, c'est pour dire que ça va être un lien. Les balises H, c'est pour dire que ce sont des titres. articles. ça parle de soi. Donc ça, ce sont des balises HTML. Et tout ce qui vient là, c'est du code CSS. Quand on fait du code CSS, on a une fiche de texte, comme je vais vous présenter là. Et dans ce, dans ce code CSS... Il y a des espaces et il y a des commentaires pour qu'on sache pourquoi on fait ça. Pour dire que ça, ça concerne le header, ça, ça concerne le footer, ça, ça concerne les articles. C'est pour que ce soit plus lisible quand on doit aller retaper du code. Minifier le CSS, ça va euh, enlever tous ces espaces, ça va enlever tous ces commentaires, toutes ces petites notes, toutes les choses qui ne sont pas euh, vitales au code. Et donc le fichier CSS va être moins long, moins lourd et plus facile à charger. Donc, je le fais. Ça me prévient que ça peut casser des choses sur le site. Alors, à ce niveau-là, c'est un petit peu rare. Mais oui, il peut y avoir des fonctionnalités qui peuvent faire bugger le site. Il sera important, une fois qu'on active les différentes choses, d'aller voir que tout se passe bien côté visiteur. D'accord On verra comment faire. Attention, ça va faire planter le site. Il y a des choses qui vont mal s'afficher par moments. C'est à de repérer c'est. si ça concerne une image du javascript etc. Donc ça je l'active, je vais vous dire les options qui risquent de faire bugger c'est très rare ça dépendra des thèmes que vous utilisez, ça dépendra des extensions supplémentaires que vous utilisez il peut y avoir des légers conflits qui vont faire qu'une image va mal se charger etc donc c'est important d'aller vérifier ces pages ensuite. Combiner les fichiers CSS, ça va condenser tous mes fichiers CSS parce que je peux avoir plusieurs feuilles de style et là, sur WordPress, en l'occurrence, c'est le cas. Mon thème a une feuille de style. Certaines de mes extensions rajoutent du style. Si j'ai des thèmes et des thèmes enfants, ça rajoute du style encore. Euh, si j'ai un thème avec, un, avec plein d'options, ça rajoute du CSS. Si j'utilise par-dessus Elementor ou Divi, ben ça, re, ça surcharge le CSS pour venir écraser celui de base. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre tout mon CSS au même endroit pour que ce soit plus facile à le télécharger pour les visiteurs. Si je fais ça, est-ce que je veux enlever certains plugins du mon CSS J'irai mettre les URL ici, des, enfin les, les, les endroits dans mon FTP dont je veux exclure le CSS. Normalement, il n'y a rien à faire ici. Optimiser le chargement du CSS, ça va, comme son nom l'indique, l'optimiser afin qu'il se charge plus vite. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure. Alors si je regarde ici par exemple, je vais aller inspecter ce titre. On voit que j'ai du CSS barré. Ça, ça veut dire que euh, là, il y a une première ligne de code qui est en train de me dire... Que la taille de la police c'est censé être 3,75 rem. Donc rem c'est pour pas mettre pixels, c'est une autre valeur. C'est un, un pourcentage d'affichage d'écran grosso modo. Et j'ai une deuxième ligne de code plus loin en fait qui vient lui dire non, ta taille c'est ça. Celui-ci n'a plus le dette du coup. Et il est barré. Cette ligne de code est barrée. Là aussi, font weight, font size. Tout ça là j'ai des lignes de code barrées le fait d'optimiser ça là de cocher cette case ça va supprimer de mon css toutes les lignes qui sont barrées quand les gens vont sur le navigateur donc je vais le faire par conséquent il y aura moins de texte sur ma feuille de code elle sera donc moins longue et moins lourde donc je vais le faire et là j'ai le choix de mettre de soit les supprimer carrément soit de faire un chargement asynchrone du CSS, ça veut dire que ça va le faire en parallèle et pas tout d'un coup. Hop Donc Pareil, je pourrais faire des exceptions et dire que pour ça, ça, ça, ça et ça, tu ne le fais pas. Normalement, pas de souci. Fichier JavaScript, et eh ben ça, je vais avoir les mêmes fonctionnalités que le pour CSS. Le CSS, par exemple, ça va servir en code à dire qu'un texte est rouge, un texte est bleu, etc. Le JavaScript c'est pour des petites animations donc là j'ai vais minifier mon JavaScript pareil je vais dire qu'il peut combiner mon JavaScript je pourrais faire des disques d'exception le charger en différé donc ça c'est ce qu'on appelle un lazy loader ça me le proposait pas pour le pour cela mais qu'est-ce qu'un lazy loader si je prends euh... je vais vous montrer alors, Imagify, c'est une extension qui est créée d'ailleurs par les mêmes qui font WP Rocket. Et on va voir, je vais vite descendre. Vous avez vu que cette photo ne s'est pas chargée de suite. Normalement, mon navigateur essaie de charger l'ensemble de la page avant de l'afficher. Un Lazy Loader, c'est quelque chose qui va préférer afficher tout ce qui est sur le premier écran et ensuite ça ira charger tout le reste. passer 5 secondes de chargement, on a perdu 90% des visiteurs de notre site. Si l'écran semble se charger très vite, les gens sont contents, ils vont commencer à lire ce qu'il y a et le temps qu'ils descendent, mon ça... Lazy Loader continue à charger le reste. Mais là, c'est ce que WP, WP Rocket m'indique. Il va aller charger le, Java, le JavaScript. Si j'ai du JavaScript qui ne sert qu'en bas de page, il ira d'abord afficher tout ce qu'il y a en haut. La personne pense que c'est bon, il continue à descendre, à lire son site, à lire sur le site, le parcourir. Pendant ce temps, ça continue à charger, ça continue à charger, et le temps qu'elle y arrive, ce sera chargé, effectivement. Donc là, ça me permet de charger le JavaScript en différé. Reporter l'exécution du JavaScript. Voilà. Ça le, ça le reporte jusqu'à ce que les gens arrivent à l'endroit où il a le JavaScript. Par exemple, sur un défilement ou un clic, pas avant. Donc, je pourrais le cocher. Il faut bien comprendre que tout ce qui est là est censé améliorer la vitesse de mon site. Hop, je reviens deux secondes sur l'optimisation des fichiers. Je vous disais que je vous dirais quelle cases, lorsque vous activez, risque de faire planter un peu votre site. Et bien Typiquement, optimiser le chargement des CSS, ça risque de le faire. Donc, par exemple, ça... Reporter l'exécution du JavaScript, ça pourrait. C'est pour ça qu'il ne me fait pas combiner les fichiers en même temps. Si jamais je vois que ça plante sur mon site, ceux-là, j'irai les, les décocher pour cocher celle-là et voir si ça améliore. Et je vais aller faire un tour sur les médias. Médias. Est-ce que je veux activer un lazy load pour mes images C'est ce que je vous expliquais, ce qu'on a vu pour le Imagify là pour cette image qui s'est chargée après coup donc oui je vais le faire est-ce que je veux activer sur les iframes et les vidéos les vidéos vous savez ce que c'est j'imagine les iframes c'est quelque chose qui vient se charger à l'intérieur de mon site mais qui vient d'un autre site je vais vous faire un exemple concret j'ai un ami qui a un escape game à côté de Toulon alors il est moche hein, dans son site, c'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, ils sont très sympas, l'escape le, game est super, je vous invite à y aller si vous pouvez, c'est un truc qui fait peur, ils ont trois jeux différents, et donc quand je veux réserver, ça là, c'est pas eux qui l'ont codé, c'est pas eux qui l'ont mis sur le site, ils passent par une plateforme qui s'appelle For Escape, et qui leur fait euh, toutes les réservations en fait, donc, c'est plutôt que ce soit eux qui doivent, qui, ils auraient pu demander, je sais pas moi, un développeur de leur faire le truc, que ce soit relié à leur banque, etc. Ça aurait coûté une fortune. Eh bien, il y a une plateforme de vente qui permet de faire ça. Mais ce qu'on voit là en gris, là, tout ce qui est dans cette fenêtre, en fait, ça vient du site de For Escape. Ça s'affiche ici par ce qu'on appelle un iframe. Et donc est-ce que je veux activer les iframes et les vidéos Oui. Est-ce que je remplace l'iframe de YouTube par une image d'aperçu Donc pour éviter de stocker mes vidéos sur mon site, ce qui prend de la place sur mon serveur, je pourrais les mettre sur YouTube. Alors je le conseille, parce que non seulement ça se charge plus vite, et je vous explique pourquoi quand on arrive à l'onglet CDN, ça se charge plus, mon site se chargera plus vite puisque ma vidéo n'est pas sur le site et ça prend moins de place sur mon serveur et donc il tourne mieux parce qu'un serveur c'est jamais qu'un ordinateur et au plus il est léger, au plus il tourne vite. C'est tout bête mais lorsque ma vidéo est sur YouTube, il y a des gens qui passent leur vie sur YouTube, et ben ils auraient une chance de tomber par hasard sur ma vidéo alors qu'ils ne seraient jamais tombés par hasard sur mon site. Ils ne me connaissaient pas, ils ne seraient jamais sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Mais avec l'algorithme de YouTube, ils risquent de tomber sur ma vidéo et ainsi finir par arriver sur mon site. C'est de devenir de mes clients ou mes visiteurs, C'est pas impossible. Donc c'est un autre avantage à poster ces vidéos sur YouTube. Là, ça me dit qu'au lieu de charger toutes mes vidéos quand les gens arrivent sur la page, ça ne va charger qu'une image. Ce qui sera beaucoup plus léger que les 25 images par seconde de vidéo que contient ma vidéo à la base. Ma page, ma page sera donc plus légère et se chargera beaucoup plus vite. Ça commencera à charger la vidéo, seulement au moment où les gens cliqueront dessus pour charger la vidéo ou lorsque tous les autres éléments de mon site auront fini de charger. Donc le dimensionnement des images. Euh, si on n'a pas en code défini le dimensionnement width et height des images, par défaut, notre navigateur prend la dimension totale des images et va déplacer le contenu en fonction. Et si après, ça s'affiche moins grand parce qu'on a rajouté du code, on va voir le, le contenu se déplacer. Là, si on n'a pas mis en code d'entrée le, le dimensionnement des images, là, ça va le faire pour nous. Et donc, on n'aura pas ce petit souci de, de texte qui se décale, de titre qui va plus haut, plus bas, etc. qui bouge à l'écran, donc c'est bien de le faire. J'enregistre et je vais aller dans préchargement. Activer le préchargement, c'est pour que le site se charge plus vite, tout simplement. Quand une personne a fini de charger la page sur laquelle elle est, les liens qu'il y a dedans eh bien, vont commencer à se charger pour que la personne, au moment où elle clique dessus, eh ben, ce soit encore plus rapide. Activer le préchargement du sitemap. Donc le sitemap, c'est quelque chose que l'on met sur notre site pour les robots de Google, notamment, quand ils arrivent, enfin, les robots des, des moteurs de recherche, quand ils arrivent, ils sachent où aller sur notre site. Et donc, on pourrait le précharger sur notre site, pareil, le mettre en cache. Euh, si vous utilisez une extension comme Yoast pour faire le le, le plan XML de, de son site, son sitemap, et eh bien normalement l'adresse c'est la même qu'ici, donc il y a rien à toucher, par défaut c'est ça, on peut laisser. Donc préchargement des liens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'il y a des, euh, des liens sur une page, ça va commencer à les charger. Donc là c'était pour la page d'accueil, là c'est pour les autres pages. Quand on est sur une page, on navigue, s'il y a des liens pointant vers d'autres pages de notre site, eh bien, quand ça finit de charger notre page sur laquelle on navigue, ça va commencer à précharger les, euh, les liens qu'on trouve sur la page, qui fait que la personne en naviguant, si elle veut cliquer sur un des liens, eh bien, bah, son navigateur a déjà commencé à le charger en fait. Donc ça va s'afficher d'autant plus vite. Préchargement des DNS, qu'est ce que ça fait Si on a des vidéos qui sont hébergées ailleurs, que sur son site, euh, des polices de caractères, des choses comme ça, le préchargement des DNS, ça veut dire à, au navigateur de mon visiteur de commencer, une fois que la page, ma page est chargée, de commencer à se connecter à, à ces serveurs tiers qui ne m'appartiennent pas et éventuellement de commencer même à les charger. Et du coup, quand la personne va vouloir cliquer sur la vidéo ou euh, va cliquer sur un lien où il va y avoir autre chose, des trucs comme ça, qui, qui est censé aller choper ailleurs, bah, ce sera déjà terminé au moment où il demande le fichier. Donc ça peut donner un bon coup de pouce au temps de chargement, puisque la résolution du DNS aura déjà été traitée au moment même, euh, au moment même où les ressources externes seront demandées. Je pourrais les préciser ici si je voulais. Donc le préchargement des polices, quand je navigue sur un site, j'ai mon thème par exemple qui m'impose des polices de base. Peut-être que j'ai surcontraint mon thème en mettant d'autres polices que je montais tout à l'heure avec les polices qui étaient barrées, les tailles, les trucs comme ça. Et eh bien, des fois, on a un lien qui pointe vers une police qui passe sur notre site. On va la chercher ailleurs où elles sont très loin dans le code. Et eh bien là, mon site saura ce qu'il y a euh, sur mon sur mes pages comme police et va les précharger, et les mettre dans le fichier cache. Donc Là, j'enregistre. Alors, me voilà dans les règles avancées. Les règles avancées, normalement, euh, on n'a pas besoin d'y venir. Euh, si vous avez un développeur web qui va intervenir sur votre site pour des trucs très spécifiques euh, pour intégrer des choses et qui ne veut pas que le fichier cache soit créé pour certaines pages, il viendra ici exclure ces pages ou les cookies, les user agents, les trucs comme ça, normalement il n'y a pas besoin de le faire. Donc je vais passer à la base de données. Base de données alors attention de ne pas faire ça bêtement on va pouvoir purger la base de données. Il faut savoir que notre site fonctionne parce que on a sur notre FTP, un, qui est dans notre hébergement, d'accord sur notre, sur notre FTP, on a des, les fichiers du site WordPress qui viennent s'incrémenter tout seul, dès qu'on télécharge des extensions, des thèmes, des trucs comme ça. Et du coup, pour gagner de la place, quand on a une extension qu'on n'utilise pas, on la supprime parce que ce sont des fichiers qui prennent de la place sur notre serveur. Pareil pour les thèmes. Eh bien, on peut faire la même chose pour la base de données. Donc ça, ça se passe côté hébergeur. On a des bases de données en, sur notre site. Et WordPress va incrémenter ces bases de données en permanence en fonction de ce qu'on fait sur notre site. Typiquement, là, il est en train de me dire que j'ai des révisions. C'est quoi les révisions Si je vais voir une de mes pages ou un de mes articles. Par exemple, je vais voir cette page-là. Eh on va voir qu'il y a 10 révisions. Les révisions, c'est quoi C'est à chaque fois que j'ai enregistré, en vert, je vois ce que j'ai rajouté sur le site par rapport à cette révision-là, à cette sauvegarde-là. Ça, c'est ce en rouge, c'est ce que j'ai enlevé d'une page à l'autre, en vert, ce que j'ai rajouté. Et donc, ça permet de revenir à une version du site à chaque fois. Donc là, je vois ce qui a été retiré, et à ce que, par quoi je l'ai remplacé, ce que j'ai retiré, ce que j'ai rajouté et donc je pourrais revenir à différentes versions de mon site. Et eh bien là, j'ai 10 révisions différentes pour ce site, enfin pour cette page uniquement, ça prend de la place. Donc je pourrais choisir d'aller supprimer ces révisions. Cependant, il faut être sûr de ce qu'on fait, que nos pages sont bien. Donc là, je pourrais faire ça, il irait nettoyer le contenu. Pareil pour les pages que j'ai en brouillon, les pages que j'ai pour le moment dans la corbeille, les pages ou les articles. La même chose pour les commentaires. D'accord, Les commentaires, c'est les gens qui viennent commenter mon blog. J'ai peut-être des commentaires indésirables parce que j'avais mis des, j'avais banni des mots, des IP, des choses comme ça, des URL. Euh, quand il y a trop de liens sur un, sur un commentaire et qui serait susceptible d'être le commentaire d'un bot, eh bien, ils peuvent finir dans mes indésirables ou je peux les avoir supprimés, les avoir mis à la corbeille. Eh pour être sûr que ça ne prenne pas de place sur mon serveur, je pourrais venir nettoyer ces commentaires. Donc là, je vois que j'ai des transients. Ils me disent que ce sont des euh, options temporaires que génère Wordpress et qu'il n'y a aucun risque à les supprimer. Ben donc je vais le faire parce que sinon, ben, ça prend la place sur ma base de données. Si j'ai des tables, ma base de données, euh, pour montrer à quoi ça ressemble, donc j'ai lancé WAMP, je vais aller voir mes bases de données. Donc là, c'est les bases de données des sites que j'ai en localhost. Eh bien, WordPress tout seul crée des tables dans mes bases de données. Et donc tout ça, ça prend de la place. Voilà. Et il me dit qu'il peut aller me nettoyer mes bases de données si je veux optimiser mes tables. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien à faire, mais que je pourrais si... Si je voulais le faire, est-ce que je veux activer l'automatique cleanup Est-ce que c'est journalier ou est-ce que je définis une fréquence Donc il me dit de bien sauvegarder ma base de données, si tel est le cas. Donc ça passerait par votre hébergeur. De toute façon, il y a beaucoup d'hébergeurs qui font des sauvegardes automatiques des bases de données, vous les retrouverez toujours. Et voilà, j'ai fini, je vais passer au CDN. Alors le CDN pour Content Delivery Network, il m'en propose un pour 8 dollars, ça fait environ 5 euros je pense euh, par mois. Euh, je, on va voir ensemble ce que ça fait, est-ce que c'est utile, comment ça fonctionne et si vous en aurez besoin vous pour votre site. Le CDN, ça permet euh, deux choses en fait. La première, c'est que ça va copier différents éléments de votre site sur des serveurs distants. Quand vous prenez normalement un site, vous êtes sur un serveur, c'est à dire un ordinateur. Et la WP Rocket a des serveurs qui va vous mettre à votre disposition pour copier vos fichiers sur d'autres serveurs un peu partout dans le monde. Le premier intérêt à ça, c'est que euh, même si 100% de vos, vos utilisateurs sont au même endroit en France, par exemple, normalement, quand ils arrivent sur votre site, leur navigateur charge tout en séquentiel. C'est-à-dire qu'il va charger plein de choses. Il va charger le code CSS, le code JavaScript, les images, le code HTML de chaque page, le thème, etc., les diverses extensions, les scripts. Tout ça, il va les charger dans l'ordre, les uns après les autres. Et donc, il ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois. C'est pour ça que normalement, quand on arrive sur une page... Ça charge tout et ensuite la page s'affiche et ça rajoute du délai de chargement et souvent quand on a un site qui est un peu trop lourd, un peu trop long, et ben, euh, la page met du temps à s'afficher, c'est pas agréable. Ça c'est la première chose. Ce que va faire le CDN, c'est que quand les gens arrivent sur votre euh, site, leur navigateur, au lieu de tout charger de manière séquentielle, à la suite, il va avoir plusieurs sources différentes, il va pouvoir les charger en parallèle. C'est-à-dire, il va peut-être prendre les images sur un, CD, sur un des serveurs du CDN, le CSS sur votre serveur, puis l'HTML sur un autre serveur CDN. Et donc, votre navigateur va pouvoir choper les infos à plusieurs endroits en même temps. Et donc, ça va améliorer la vitesse d'affichage de la page. Si vous avez un site qui est visité à l'international, ça peut être encore plus intéressant. Avec la deuxième fonctionnalité qui fait que vos images, le code CSS, tout ça... Eh bien, ça va être recopié sur plusieurs serveurs à la fois, un peu partout dans le monde. Les gens, par exemple, qui, si vous avez quelqu'un qui veut se connecter à votre site depuis Tokyo, normalement, si vous n'avez pas de CDN, si votre serveur est en France, il faut qu'il aille charger toutes les images, tous les éléments de code, tout ça, tout ce qui fait votre site, depuis la France. Et donc, ça va prendre du temps. D'accord L'info, elle ne va pas plus vite que la lumière. Ben, la vitesse électronique, d'accord Et des, euh, des ondes, que ce soit le Wi-Fi, euh, quand ça passe par satellite ou par un câble Ethernet ou je ne sais quoi, ben, c'est une limitation dans, de, de vitesse. Et du coup, ça prend du temps de charger une image depuis la France, par exemple. Alors que si le CDN qu'on vous propose a des serveurs en Asie, voire même au Japon directement, la personne qui est à Tokyo, va charger les différents éléments depuis des serveurs qui sont à Tokyo. Typiquement les images, parce que c'est plus lourd, les images ou les vidéos, et eh ben ça irait les chercher sur ces serveurs là, et du coup ça va grandement, encore une fois, améliorer l'affichage de vos pages. Pourquoi prendre un CDN maintenant Est-ce que vous en avez besoin Si vous avez moins de 1000 ou 2000 euh, visites par jour, en soi, c'est pas super utile c'est pas ça qui va faire fondre votre serveur à vous d'accord déjà avoir du lazy loader des mises en cache ce sera déjà très bien donc passer un certain volume ça peut être très bien d'avoir du cdn maintenant si je prends un site comme je sais pas moi wp marmite qui a des dizaines de milliers de visites par mois euh, ils ont pris un cdn relativement tardivement ils avaient fait un ils avaient mis un tuto là-dessus, ils avaient fait une petite vidéo là-dessus. Je crois qu'ils l'ont pris en mars 2018 ou mars 2019, je ne sais plus, bref. Mais le, leur site existe depuis très longtemps, ils avaient déjà des milliers de visites, C'est pas ça qui a freiné euh, les visites de leur site. Ils ont réussi à se faire bien connaître et à avoir beaucoup de visiteurs, même sans ça. Mais bon, si vous voulez, un CDN, euh, WP Rocket le propose, propose le service. Concernant le CDN, il y a un petit truc à savoir, c'est que une fois qu'on a fait des changements sur le serveur original, eh bien ça peut prendre un petit délai, le temps que ça se répercute sur tous les autres serveurs. Quelques heures, quelques jours, ça dépend. Mais quand on fait un gros changement sur un site, ça peut prendre un peu de temps que tous les serveurs se mettent à jour. Et donc il y a des gens qui vont accéder à l'ancienne version du site pendant quelques heures, quelques jours. Et je vais aller voir maintenant le heartbeat. Le heartbit, le battement de cœur, qu'est-ce que c'est Le heartbit, ça va vous permettre de savoir si d'autres personnes sont sur l'administration en même temps que vous. Imaginons que vous ayez plusieurs sites ou un gros site que vous ne puissiez pas tout gérer parce que vous avez la boutique à côté en même temps, c'est vous qui faites tourner l'entreprise, et eh bien vous pourriez avoir des gens qui rédigent du contenu pour vous qui vont rédiger des articles, les éditer, pareil pour les pages, etc. Et là, qu'est-ce que ça ferait Si j'allais dans les pages, et bien je verrais à côté des pages, si quelqu'un était dessus, une petite avertissement me disant qu'une personne est sur la page en ce moment en train de l'éditer. Par exemple, ça pourrait être un autre administrateur, ça pourrait être un éditeur pour les pages, ça pourrait être un auteur pour les articles de blog. Eh bien, ça m'empêchera d'aller... Ça me préviendra et je n'irai pas sur cet article à ce moment-là parce que le problème c'est que si on est tous les deux personnes à travailler sur le même article, ben si moi je fais des modifications que j'enregistre, que l'autre en fait d'autres et réenregistre, ça va écraser toutes celles que moi j'avais faites. Du coup, c'est pratique d'avoir le Heartbeat. Du coup, là on voit que le Heartbeat il peut être activé côté back-end, c'est-à-dire sur l'administration, dans l'éditeur d'articles. Ou comportement à front-end, donc c'est-à-dire quand on visite le site avec la barre de navigation en haut, on pourrait être averti de l'avenue des gens. Euh, c'est marqué réduire l'activité à gauche, c'est parce que bah, le heartbeat, toutes les euh, 60 secondes ou 2 minutes, il va venir checker s'il y a d'autres utilisateurs sur mon site. Côté administration, en train de rédiger des articles. Et en fait, euh, bah, ça prend de la mémoire d'aller vérifier ça et de m'en avertir. Donc je pourrais choisir de ne pas limiter la capacité, c'est-à-dire que c'est avec du code de Ajax qui tourne sur mon site, sur mon serveur. Ne pas réduire l'activité, il irait très fréquemment vérifier. Réduire l'activité, il ira toutes les 2-3 minutes. Ou autrement, je peux désactiver cette fonctionnalité, on va laisser en réduire l'activité et on enregistre. Il n'y a rien à dire de plus. Je vais voir les add-ons. Dans add-ons, il y a des extensions propres à, à WP Rocket. Et il va nous en parler ici. Varnish, c'est quelque chose qui concerne un certain type de serveur. Et qui euh, améliore la qualité des données. La vitesse des, des données en délayant des, des principes. Et donc ils disent que si on est sur Cloudways, WP Engine, Flywheel. Eh ben, ça va détecter s'il y a varnish dessus et l'activer ou non. Varnish, ça dépend de votre hébergeur. Si c'est votre hébergeur qui utilise varnish ou non, ça l'activera. C'est pas à vous de le faire ici. Compatibilité WebP. Donc, le WebP, c'est un format d'image. Il va nous en parler tout à l'heure quand on ira dans optimisation des images. Euh, c'est un format d'image pour compresser, pour que les images soient moins lourdes, qui va compresser le PNG et le JPEG pour que ça pèse en moyenne 30 plus léger et donc si toutes nos images sur un site c'est ça qui pèse le plus lourd sur un site hein, les images si toutes nos images sur le site sont 30 plus légères notre site s'affiche d'autant plus vite Rocket Addons Cloudflare c'est une extension qui euh, va qui est faite par euh, bah, les mêmes qui font WP Rocket et qui sécurise euh, les données si on a une entreprise avec plusieurs endroits dans le monde, qui est, est implantée dans plusieurs endroits dans le monde, qui a des échanges de fichiers, qu'on est plusieurs à travailler sur des projets communs, ben ça va sécuriser toutes ces données-là et les rendre plus rapides à, à communiquer. Sucuri, c'est une extension de sécurité. Ça fait grosso modo la même chose que WordFence. Et donc là, je pourrais dire si je veux les activer ou non, toutes ces choses. Donc là, si on utilise. Imagify ou quelque chose comme www, je vous en parle après. On pourrait activer ça pour que ça améliore la compatibilité WebP. Pour le reste, il n'y a rien à faire, à moins qu'on soit chez certains hébergeurs qui utilisent la fonction varnish. On va aller dans optimisation des images, et là il me parle de Imagify. Et donc je vous disais que WP Rocket a fait Imagify. Ce site. À quoi sert Imagify Ben là, cette photo qui a mis du temps à se charger tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une petite flèche là. En fait, il y a deux photos chargées au même endroit là. Quand je tire ça là à droite, je vois la photo de gauche. Mais quand je tire à gauche, je vois la photo de droite. Aussi simple que ça. Et bien la photo de gauche est trois fois plus lourde que celle de droite. Et eh bien la photo de gauche est trois fois plus lourde que celle de droite. Visuellement, on ne voit pas la différence. J'avais fait un tuto sur les, euh, la bonne marche à suivre concernant tout ce qui est photo sur un site web. Je vous mets le lien en haut à droite. En fait, il y a une image qui est beaucoup plus lourde que l'autre parce qu'elle a beaucoup trop de pixels. Euh, on a des écrans en ce moment qui font 1920 1080 pixels ça ne sert à rien d'avoir des images plus grandes donc je vais schématiser en 2000 par 1000, d'accord 1920 par 1080 on va dire c'est du 2000 par 1000. imaginons que j'ai une image deux fois trop grande aussi bien en hauteur qu'en largeur ça fait une image de 4000 pixels par 2000 de haut si je dois l'afficher en plein écran sur mon sur mon site et eh bien mon navigateur va charger les 4000 pixels en largeur fois 2000 en hauteur, ce qui correspond au total à 4 fois trop d'informations. D'accord Puisque j'ai 2 fois trop en largeur, 2 fois trop en hauteur, ben ça fait 4 fois trop d'informations. Et bien ça, il va aller charger ces informations en trop. Et ensuite, il va devoir calculer pour supprimer 3 pixels sur 4 et que mon image tienne dans mon écran. Et c'est encore pire sur mon image, au final, c'est un médaillon comme ça, d'accord Ou si c'est un petit logo comme ça peut-être qu'en fait je vais charger 10 fois trop d'informations. Imagify, eh bien, ça va nous permettre, euh, à chaque fois qu'on upload une image sur notre site, ça va la retailler pour les formats d'image de base de WordPress, le format miniature, médaillon, tout ça, ou pour WooCommerce, il connaîtra tout ça, ça va les mettre pile à la bonne taille pour ces euh, fonctionnalités-là. Et en plus, si j'affiche mon image dans un autre format ailleurs sur mon site, ça va me créer la taille exacte de l'image que j'affiche. Et donc, mon navigateur ne charge jamais trop de pixels, trop d'informations au moment de charger mes images. Imagify est très bien, c'est pas un souci. Par contre, il est payant, passer un certain volume d'images. En mode gratuit, je peux faire 20 Mbps d'images par mois. Mais des fois, j'ai des images qui font 2, 4, 8 Mbps déjà. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'images. En plus, quand on est sur WordPress, je vous l'ai dit, quand, on le charge, ça va créer, quand je vais charger une image, ça va me créer euh, la miniature en 150 par 150, une autre en 300 par 300, celle de taille de mon, de mon site, donc 1920 par 1080. Et euh, si j'ai si WooCommerce, ça risque, de, selon mon thème WooCommerce, eh bien, ça me crée des miniatures qui vont avec, plus celles que je mets sur mon site. Donc une image, des fois ça correspond, j'ai l'impression de mettre une image sur mon site, mais ça en crée 5, 6, 7, 8. Ça crée du volume en plus. Donc ça va très vite, euh, 20 mégabits. Il y a une autre extension qui fonctionne quasiment pareil, sauf qu'elle garantit, je crois, 400 images par mois. Mais encore une fois, ça va vite, parce que des fois, 400 images, c'est 50 images uploadées x8 pour faire les différentes tailles de miniatures. Les deux fonctionnent pareil, on prend une clé API sur le compte, on crée son compte, ça nous donne une clé API, on télécharge l'extension dans le catalogue des extensions de WordPress, on rentre la clé API, on peut commencer, mais on est limité en volume. Je vous conseille plutôt une autre extension, moi, qui s'appelle EWWW Image Optimizer. Easy World Wide Web Image Optimizer. Donc ça, qu'est-ce que ça fait Ça va faire exactement la même chose que euh, WordPress. Je vous mettrai un lien là-haut vers le tuto de l'extension. Et euh, l'avantage, c'est que c'est illimité, que ce soit en nombre d'images ou de volume. Et donc, on n'a pas un certain volume d'images ou un certain nombre d'images par mois. Parce que Tani PNG, c'est 400 images, par exemple. Mais 400 images, quand on crée 8 images à chaque fois, eh ben, ça fait plus que 50 images à mettre sur le site. Et après, il faut attendre le mois suivant pour que la pouvoir Les réoptimiser les autres images qu'on n'a pas optimisé au premier coup, là pas de souci, ça va me créer les images et en plus ça fait des images en webp. Le webp, c'est à dire que ça va prendre vos images et les mettre dans un format pas png, pas jpeg, mais le format webp qui est naturellement environ 30% plus léger que le format d'image jpeg ou png. Donc je vais pas installer Imagify, je vous conseille plutôt www.imageoptimizer. www Image Optimizer. Et je vais aller faire un tour dans les outils. Les outils, donc ça, vous en aurez quasiment jamais besoin. C'est si vous avez plusieurs sites que vous avez enregistré les réglages qui vous conviennent pour votre WP Rocket. Vous pouvez l'exporter pour aller ensuite l'importer et si jamais ça ne va pas, vous pouvez le restaurer à la version d'en dessous. Ça, c'est l'extension le, elle-même, elle est en ce moment à la 3.10. On peut repasser à la dernière version, la version précédente, la 3.9, si jamais on s'aperçoit qu'il y a des bugs avec la dernière version. Et tutoriel, ben comme ça le dit, ils nous ont prévu plein de tutoriels. C'est très bien, mais c'est en anglais. Et on a quasiment fait le tour. Juste un truc, ici en haut, ça nous a rajouté WP Rocket. Je peux accéder au réglages, là où je suis par ici. Je peux aller dire, je veux précharger le cache ou vider le cache. D'accord. Donc là, précharger le cache, il crée maintenant des caches pour chacune de mes pages. Vider le cache, eh bien, si je veux le remettre à zéro, purger le CSS utilisé, des choses comme ça, je peux le faire depuis ici. Normalement, il va purger, on l'a dit tout à l'heure, il va vider le cache régulièrement si on le met de manière hebdomadaire ou toutes les 10 heures, etc. Si vous le faites, c'est que vous venez de faire une grosse mise à jour sur une page, vous avez fait un, charge, un changement sur une page, vous allez purger le cache. WP Rocket est bien. Alors, ce n'est que mon avis. Moi, je le conseille à tous mes élèves si je devais prendre une extension payante pour mon site, payante ou non. Hein, si je vais faire un site, je le prendrai de sûr. Donc là, je l'ai payé pour le tuto pour montrer à mes élèves parce qu'on peut pas le voir en cours quand on est en réseau local. Mais je le conseille absolument parce que la concurrence est vraiment très loin de lui arriver à la cheville. Je vous mettrai des liens. Pour voir les comparatifs ou les tests. Là, c'est un test de WP Rocket sur le site WP Marmite. C'est un site excellent. C'est un blog fait sur WordPress par des professionnels de WordPress. Il y a des tutos, des news. On voit les nouveautés. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment, il est vraiment super bien fait. Et on voit que eux, typiquement, et eh bien, ils le mettent sur tout leur site. Si on veut, si on va voir, euh, leur avis final. Il n'y a que des points forts. Une assistance qui est réactive, simple d'utilisation. Ça, c'est vraiment par rapport à la concurrence. Il est vraiment très simple comparé aux autres extensions. Il a énormément de, de points positifs. Il y a souvent des offres promotionnelles, c'est accessible à tous, C'est une bonne documentation. Pas de risque d'incompatibilité. Ça fonctionne dès l'activation, même quand on n'a rien réglé. Des mises à jour régulières, c'est très transparent. Dans les points faibles, ils en relèvent deux. Ils disent qu'il y a certaines options bonus qui sont un peu trop techniques on a alors le test est un peu vieux. on a vu que c'est très simple désormais je vous ai tout expliqué et il dit que dans les points faibles c'est pas gratuit mais que on n'a rien sans rien comme on dit je vous ai mis deux autres sites qui en parlent et donc là ils ont fait un test sur gtmetrix alors quand je fais des tests j'aime bien regarder gtmetrix mais autrement euh, PageSpeed speed insight Gros avantage de Space Speed Insights, c'est que c'est l'outil dont se sert Google pour vous noter. Mais les deux sont très bien. Et il nous dit que eh bien, sans cache, là, là, le poids de la page c'est 734 Mbps, il y a 45 requêtes et ça met quasiment 4 secondes à se charger. Avec un autre plugin de cache comme SuperCache, ça met plus que 2,65 secondes à se charger. 49 requêtes et la, la page est très légère. Alors pour le coup la W requête, la page est à peine plus lourde mais sur tous les autres scores, eh ben ils arrivent en premier. On passe là de quasiment 4 secondes de chargement à 2 secondes et plus qu'une trentaine de requêtes alors que lui il a 49 par exemple. Avec un autre web page test, un truc comme GT Matrix, on voit que là la page mettait plus de 6 secondes à charger, 5 secondes de chargement complet au rechargement de la page ça tombe à 2,8 secondes et si on va sur opportunité Digital, ils ont noté l'extension ils disent qu'elle est très bien 9,5 sur 10 pareil ils ont fait le même le même style de test avec une, un site sans cache on avait une page qui faisait 928 mégabits, qui mettait 3 secondes de à se charger avec un plugin de cache gratuit on tombe à 2,3 secondes, ce qui est déjà pas mal, pour 828 kilobits. Et avec WP Rocket, on tombe à 1 ,5 seconde 5 de vitesse de chargement, c'est-à-dire plus de deux fois plus vite que le score de base. Le prix WP Rocket est vraiment incontournable, à mon avis, pour faire un bon site internet rapide plaire à ses visiteurs parce qu'on changera vite et plaire aussi à Google ce qui va nous aider pour le référencement. J'espère que euh, ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, commenter, liker. Je me répète, j'ai pas vocation à devenir youtubeur. Mon but c'est de faire des vidéos à la base pour aider mes élèves que j'ai en formation. Mais tant qu'à faire, si ça peut être utile à un maximum de monde, eh bien, il faut en profiter. Et du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que si ça vous a aidé, ça puisse aider d'autres personnes également. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.